Eh bien bonjour à tous, c'est Samuel d'Hyperlien. Euh, là derrière moi il y a Bouillon Cube. Bouillon Cube c'est quoi C'est un tiers lieu culturel qui a une heure de Montpellier. Là on est dans les Causses, c'est juste à côté des Cévennes et c'est un endroit un peu perdu. Ce qui va être génial c'est que vous allez pouvoir découvrir que c'est un lieu assez extraordinaire où comme vous pouvez l'entendre il y a de la musique et de l'animation. Et eh bien bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel d'Hyperlien. Thank you.